Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 73 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à Trackmania de Canyon Donc c'est la suite euh, directe de euh, des Trackmania United euh, Forever, Trackmania United Forever, pas oublier le Donc voilà on a toujours notre profil Donc euh, on a toujours l'éditeur, on a toujours le jeu local Alors attendez le profil Je vais essayer de changer On va mettre Venus Non, ouais non, ça a pas marché, bon tant pis. C'est pas très grave. Alors on va. Donc le jeu local, on va faire une map unique. Donc vous voyez c'est pas totalement pareil que les autres. Maintenant c'est des dossiers. Des dossiers de map dans lesquels on choisit notre map. Donc on va choisir celle. On va prendre en blanc. Non. On va essayer de la map dure ou pas. Ou de la map pas dure. On va prendre. Allez. White, white, blanc, voilà, c'est en anglais. On va prendre celle-là, je pense, allez c'est parti, on va y jouer. Donc le chargement de la map, les commandes qui, qui, nous, qui sont affichées ici, donc devant, dans le décor. Donc on voit d'ailleurs le, le, le background qui est très joli. Et qui nous montre qu'on va changer radicalement de, de terrain par rapport à, à tout ce qui était Trackmania United. Et Trackmania Forever. Donc voilà, allez voilà, c'est bon, donc on a l'aperçu, c'est parti. Donc il nous montre un peu le début du terrain, il nous montre pas le terrain en entier, c'est bizarre. Voilà, donc c'est parti, 3, 2, 1, et on est parti. Donc tout de suite on remarque qu'on a de la grosse voiture, c'est plus de la petite voiture de F1, c'est des grosses voitures avec des moteurs, bah, toujours aussi petites et toujours aussi euh, sensibles au niveau de la direction. Donc là c'est des courses qui vont pas être très, très dures puisqu'on est en parcours blanc c'est limite tout droit quoi hop là donc là ça tourne et j'ai pas, pas calculé le, le virage assez bien et l'arrivée doit être là bas voilà le finish il est là donc, donc j'ai fait un temps assez pourri voilà j'ai un médaille de bronze enfin le score bronze donc on retourne ma punique. on va faire une autre en parcours blanc, voilà, on va prendre celle-là, allez, je prends un peu au hasard, hein. je ne les connais absolument pas c'est maps-là, hein. donc c'est pour ça que je me suis planté, d'ailleurs misérablement sur là, allez, 3, 2, 1, on est parti, donc ça charge assez vite, c'est plutôt sympa, euh, les graphismes, hein, ils sont un peu mieux, hein, euh, vu que là, on est quand même sur du... Euh, du canyon comme euh, d'où le, le nom du jeu, c'est à dire de, du vrai décor euh, de paysage et là j'atterris à côté on recommence à, au checkpoint avant alors que alors que si vous regardez hein, les autres Trackmania bah, c'était c'est de la piste il n'y avait pas tellement de décors autour on n'avait euh, pas forcément des grosses voitures si vous regardez euh, le United Forever on avait des petites des voitures différentes mais c'était pas non plus euh, ce genre de voiture là allez presque non Allez, oui Allez, atterris sur tes roues Mais bon, j'ai atterri sur mes roues, c'est magnifique Bon, c'est pas, pas le meilleur atterrissage du monde, mais c'était pas mal Alors, où c'est qu'on doit aller Où c'est qu'on doit aller Oh merde, merde, merde c'était à droite Voilà, je me suis planté Alors, on va reprendre ça, je, je crois bien que c'était à droite, il fallait aller Regardez, je suis pas sûr parce que ça faisait bien ça un tremplin ah donc j'ai raté ici cette fois-ci j'atterris correctement voilà dans la route j'ai déjà un bon début on est sur la route alors merde ah non non c'était là bas donc là il y avait une barrière d'accord regardez il y, a un, il, y a un, il y a un trottoir donc voilà donc c'était pour voir mais euh, c'était bien à droite qu'il fallait que j'aille là bas la ligne d'arrivée est là <rire> Voilà On va le reprendre C'est correct Ah bah du coup on a repris ici C'est pas mal Ah non non C'est absolument Voilà j'allais dire incontrôlable sur, sur du sable comme ça Alors On va avoir une autre course Alors Ma punique Donc on remonte dans les dossiers On va prendre un peu plus dur Allez On joue Mania Planète. Allez, c'est parti. Donc là, ça va être un tout petit peu plus dur, je pense. Oulala, là là, déjà, déjà la route, euh, elle limite les bords hein, et du sable de partout autour. Il y a moyen de faire des sorties de route de partout, comme ça. Je se taper des bords. Alors. On a toujours la même voiture, d'ailleurs. Je pense qu'on enfin, peut la customiser dans l'éditeur, le... Comme, comme on pouvait dans les autres Trackmania, je pense qu'on peut la customiser comme on veut. Je suis sorti de la route, vous voyez, je suis re-rentré quand même. Voilà. C'est pas très compliqué pour l'instant, ça va tourner. Ah, ça tourne Ah, ici Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là Un checkpoint, donc c'est assez spécial. Le terrain est spécial. Oh non On commence, je, je suis sorti carrément, à partir du moment où vous passez là derrière hop voilà je reste dans la route voilà. la voiture euh, on voit qu'elle a pris des dégâts qu'elle a pris aussi du sable vous avez vu euh, ça reste sur la voiture donc on peut peut-être peut peut détruire la voiture je ne sais pas en tout cas on peut bien la salir c'est déjà pas mal alors les autres terrains on va prendre un peu plus dur encore on va essayer de prendre un, un, un poil plus dur pour, pour montrer un peu les différents niveaux de difficulté même si vous, vous savez à peu près voilà, en quoi ça consiste Trackmania. Euh, C'est difficile, vous avez des plateformes de partout, vous en sortez plus. Là je le sens bien que ça va être quelque chose de dingue. Donc déjà, bon là ça va. Là ça va. Euh, je que j'arrive à tourner et ça ira bien. le virage là, mais il est, peu, hein, il est un peu il faut le prendre bien serré parce que sinon là voilà, vous faites avoir non non non non non non non ah je vois il faut ralentir je pense qu'il fallait ralentir parce que là c'est pas possible de le passer en une fois en même temps moi bah, je, je suis du genre à, à appuyer tout le temps sur l'accélérateur alors Donc là on suit la flèche il y a la flèche là bas qui nous dit où il faut aller heureusement parce que sinon c'est après pas mal de murs Là, flèche verte, il faut aller là. Il y a des sauts toutes, toutes les deux secondes. D'ailleurs, si vous perdez trop de vitesse, vous n'arrivez pas à sauter. Regardez ça. C'est limite, limite. Si j'ai pas assez de vitesse, euh, je me vote. Attention, l'a c'est au milieu. Oh non, non, pourquoi elle se tourne ma voiture oh Ah, c'est joli quand même. Elle, elle s'est tournée quoi pas compris. Alors, on va espérer qu'elle atterrisse sur les 4 roues. Voilà, on peut continuer. C'est parti. Et l'arrivée elle est où Attention là-bas. Ah, ça c'est un truc qui tourne. Non, non, non, non, je suis, je, ah, je, je suis mal atterri. Oh, ma voiture elle, elle arrivera pas au bout. Et attention, est-ce que j'atterris droit Oui. Allez, bah c'est parti. Hein. Sans le, le, le <rire> on, va, on va pas essayer de faire un temps, ça sert à rien. Hein. C'est déjà mort depuis un moment. Voilà.